Je suis ac Toujaita, jt j'ai à Palermo en Italie, je fais partie de MultiVolti, je suis en danseuse en plus je suis une des cofondatrices d'un programme de mode qui s'appelle African Queens. Le projet de MultiVolti, ça né à avril de 2014 dans une équipe multiculturelle parce qu'il y avait en Gambien, en sénégalais, des siciliennes et de Sicilien en, en, en fille espagnole. Le projet, c'était de construire une place qui s'est ouverte et libre pour tout le monde, où les personnes se sentent réellement à la maison, donc qu'il n'y a pas de, de barrière entre les cultures. Le projet Multivolt, Multivolti, ça, ça a divisé en départ. parts. Il y a les restaurants et le coworking. Le coworking, c'est la place, on dit, euh, moins visible, mais qui travaille beaucoup dans l'aspect la, euh, social, parce qu'il y a beaucoup d'associations, NGOs qui travaillent dedans, sur la, sur la migration, sur l'éducation et sur, sur, sur comment on peut euh, travailler tout le monde ensemble. Et c'est les restaurants qui supportent principalement l'économie de Multivolti parce que le coworking n'a pas beaucoup d'argent. et donnent pas de beaucoup d'argent, de donc on, est, on était obligés, mais on est très fiers d'avoir même les restaurants. C'est un restaurant un peu atypique, parce que c'est pas vraiment un restaurant classique. On fait la cuisine sicilienne, mais même ethnique. On a trois chefs dedans une italienne, un chef d'Afghanistan et un chef sénégalais. Et ils partagent la place de la cuisine et en plus ils partagent les recettes. Donc il euh, y a des fois qu'il n'y a pas, en a pas le, le chef italien, le chefs d'Afghanistan fait la lasagne, c'est un plat typique italien et ça, il a un goût différent mais c'est même bon. Et c'est, je pense, la, la vraie essence de, de Multivolti. C'est partager et, et faire de la culture de tous les mondes, une culture mondiale pour tous les mondes. C'est euh, partout et pour tout. Les gens qui viennent à Multivolti, maintenant, c'est des gens, on a les habitués, normalement, Ce euh, sont des personnes qui, qui connaissent la place et ils aiment cette place. Euh, cette année, on avait beaucoup de touristes. On est très content de ça, parce que ça, ça veut dire que ce projet, ça intéresse même les personnes qui ne sont pas de, de chez nous. Et il y a, y a même les personnes qui sont dans les quartiers mais c'est même pourquoi on a choisi d'avoir pas de, de prix très haut. On est vraiment pas cher, en plage, les plats un des plats plus vendus chez nous, c'est le mafé sénégalais. C'est un plat de riz avec la c'est 7 euros. Donc c'est vraiment une place pour tout le monde. Même les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent venir s'amuser chez nous. En plus, on a une convention avec une des de places des de réfugiés qui dorment dans le quartier. On les donne à manger à, la, à midi et le soir. Donc euh, même les réfugiés, on a une place pour se libérer un peu de, de, de cette euh, pression. On n'a pas une place comme ça à euh, Palermo. On a des places qui, où les, les immigrés restent, mais il n'y a pas une place qui, où tu vois un avocat et un réfugié manger dans la même table. On n'a pas c'est seulement multivolti. Et ça, je pense que c'est le bien. Ou même quand on fait les concerts, parce qu'on ne fait pas seulement la restauration, on fait même euh, des, des ventes culturelles, des présentations de livres, des concerts. De, de, de... Tout ce que est culture, c'est une façon d'ouvrir la, la, la mettre des personnes et, et partager l'espace. Ça, c'est multivolti, donc euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est génial, même si je suis dedans, donc c'est normal que moi je dis ça.